L'esprit de résurrection est au milieu de nous ce matin. Et il est capable de faire tomber des murailles de raisonnement. Des choses qui nous paralysent pour laisser place aux possibilités illimitées de Dieu. On a le droit de rêver avec Dieu. On a le droit de rêver avec Dieu. Ce que Dieu a en réserve pour nous est beaucoup plus grand que nous. Il nous appelle à des choses qui nous dépassent. Et le danger, souvent, c'est que nous, on cherche à limiter Dieu, à l'enfermer dans nos conceptions, de chercher à lui imposer notre façon de voir les choses. En gros, dire à Dieu, écoute, pour ma vie, c'est comme ça que tu dois agir. Je ne te servirai que dans ce cas-là. On cherche à imposer des limites à Dieu. On pose nos conditions. Seigneur, je ferai ceci ou cela si l'ensemble de toutes les conditions sont réunies. Je vous ai rappelé comment... Lorsque j'ai quitté la police en 2016, j'avais fait mon petit plan, tout était calé. Je vais avoir une disponibilité parce qu'il la donne à tout le monde. Pendant trois ans, je serai toujours policier, je serai plus payé, j'irai dans l'église. Si ça se passe mal, pas, qu'un chrétien m'énerve, je remballe les gaules, je dans la police et terminé. Sauf que Dieu n'avait pas vu la chose de la même façon. Ce qui était accordé à tous m'a été refusé à moi. Et je me rappellerai toujours le désespoir qu'il y avait dans mon cœur à ce moment-là. Je dis « Seigneur, qu'est-ce qui se passe Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Et alors le Seigneur m'a fait réaliser qu'il voulait que je saute sans filet. On aime bien avoir un petit filet de sécurité quelque part, quelque chose qui nous sécurise pour dire « Voilà les conditions, Seigneur, dans lesquelles moi je peux te donner un petit peu de mon temps pour que tu me serves. Donc, je peux te donner deux heures le dimanche matin à tel moment, après c'est tout parce que je suis overbooké. » On est comme ça, on impose à Dieu des façons de faire. Je ne te servirai que dans ces conditions-là, sinon, débrouille-toi et trouve quelqu'un d'autre. Le Seigneur voulait que je saute sans filet. Il m'a placé devant un choix, celui du faire confiance et le laisser diriger, ce que lui avait prévu d'avance.